Peut-être qu'il y en a qui vont se souvenir d'un voyage qu'on a fait en 2019 qui s'est terminé à Rome, mais je viens tout juste de dépoussiérer ces événements-là, puis je vous les présente maintenant. 74, on quitte le terminus de train et on s'en va vers notre appartement. <rires> okay, mais quand il n'y aura pas de piétons, ça continue. On a, une, on a une plus grande famille. <rire> bon, vous avez des nouveaux frères? <rire> Aujourd'hui, on part, on s'en va visiter le Colisée, on espère. On se croit des doigts qu'on va avoir de la place. On a vérifié sur le site hier, il n'y avait plus de place pour les skips de line en ligne. On va vite <laughs> oh, wow, see no. When you go inside, finger here. That finger, no, another one. That finger, other finger, no. Take here. <laughs> Now you turn you cut everything zucchini, badada, cucumber, everything. very nice. You want to make salad, you want to make decoration. Mm -hmm. An evening, you want to make green necklace? You can take here. You can watch me again oh, on YouTube. You got me. I'm And you mad. have my number. You call me, I give you my mother-in-law free. That's beautiful mother-in-law. Very healthy. Hello, hello. Look at this one, the paste machine is the world. You want peel it? Go there. That way, that way, oh, okay. peel it like that. Peel the potato also, it's very easy. Carrot julienne for salad, you go there. You can make carrot julienne for salad. Madam, believe me, I am blonde like him. Four days ago, I eat carrot julienne. Look, I am black now. <rire> Fais pas son parmaison, mais c'est lait entier dans le pal. On va page. prendre un, un morceau chacun. Non, ah. Il est plus gros que ta tête. <rire> Je pensais que c'était du gros, mais là, il y a des grosses. Non, c'est du vrai fromage, regarde. Celui-ci, c'est le parmigiano regiano, 36 mois d'affinage. Quand il est fait, il y 80 kg de fromage. Après 36 mois comme ça, il devient 42-45. Ah ouais. Si vous achetez tous la meule, vous pouvez la rouler jusqu'à l'avion. C'est vrai. <rire> Combien ça coûte une meule comme ça C'est comme euh, plus de 1500. Wow. 1500. Ouais. prend la meule les enfants. lui suis montré un livre. Ah ben, ça ça en... Ah c'est pour le voir. Oui. Merci. Merci. Merci. Hey, est-ce qu'on a peur? On est venu manger dans ce petit restaurant hein? Très mignon Il faisait chaud tantôt Ça a fait du bien de venir soir à Londres Et papa a acheté manger. un Ça se peut qu'on puisse pas localiser, Il n'y a plus de billets pour le Colisée Sur le site web, il y en avait pas pour le reste de la semaine Non mais, euh, c'est le fait que je juste se promener dans les rues C'est oh. On va localiser. coliser! Hmm. Alors on est ici au Colisée de Rome sans billet. Magnifique de l'extérieur. Je trouve qu'on peut attendre une heure en fil et avoir un billet. Allons-y. Allons-y. Finalement, on, on a pris la ligne. 25 minutes d'attente, 20 minutes, même pas pour nous, hein. 15-20 minutes. Je sais pas pourquoi on capote depuis <coughs> un matin. On est rentré. Ça commence. C'est gras. Tu vois, là? La reine oui. est au milieu. viens ici Il combat de On peut dire que... Non, non, non, qui bouge, ça aurait été un comme ça toi. Merci. tu voudrais un canif aussi gros que toi? oui, ça me oh, c'est fini, déjà lequel vous voulez? Oui. le bateau, bateau. celui-là? enchanté Enchanté. Enchanté. Merci, congratulations, I wish the best in the life. Nicolas, est-ce que c'est beau la fontaine? Oui, la fontaine de civils, Oui! Mais il eh? oui. oui. <laughs> y a un pigeon! Ah, oh, il y a un pigeon! Ah oui, un pigeon! Là, il y a un pigeon, c'est vrai! Est-ce que vous avez hâte d'aller au musée des enfants Oui Mais qu'est-ce que des enfants. <rire> bah c'est quand même, je sais pas. On va voir, on va <rire> La fièvre. La fièvre. Bienvenue au musée des enfants. Allez, pour ça t'envoie <musique> Mario Qu'est-ce <musique> Qu que toutes ces couleurs Wow. Champion. Oh, wow, c'est toi bien. Ok, attention. Non, il va. Wow. Oh! Ah! regardez les patins là. Oh, va avoir un choc ici. Wow oh! oh retour en force ici, attention. Ok, on va le ramener aux autres. Ça va <coughs> <coughs> Ah ben il y a une machine à bulles là-bas, Mélodie avait mis ça. Oui, Oh my god, look at that one. <coughs> <coughs> la réalité, c'est son affaire là, c'est de la corde. Mais si on veut qu'il continue les bulles, il faut quand c'est de l'argent Sorry. quoi? à Nico! Nico! Nico! Nico! Viens Nico! J'arrête que des de Juste qu'on donne des sous Allez! Là on s'en va à l'audience du parc Donc c'est juste à côté on sait pas si ça va être en français. Il fallait que le pape va aller dans la pape mobile ou un truc comme ça. Et puis qu'il va passer dans l'allée. Puis on aimerait bien être sur le bord comme ça il pourrait prendre Marie-Rose. Mais. Non, il va dire que Marie-Rose, c'est une scélérate. Marie-Rose! Oh que non Waouh Le roi dort Ouais Le pape Waouh Allez voir, allez voir, allez voir Marie-Rose Les voûtes vont ouvrir ici. Il va falloir qu'on rentre. Il y a beaucoup de gens très denses. Ils vont tous vouloir aller au même endroit que nous. Il faut se suivre très proche. Ah, mais ben là, il ne va pas le faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Va Callez-la. Excellent. ben... Il l'a pris, lui, il y en a dans mais... Ah ben ça pas! Moi je pris! Tu l'as pris toi? Waouh, On a voulu ça! C'est mm -hmm. quoi? Service de photographie du Vatican! Ah ouais! C'est mm -hmm. drôle! Mm -hmm. Ah ben Marie-Rose! Marie-Rose mm -hmm. a été prise par le pape! Mm -hmm. Ça va dehors, Non, c'est ma place. Oh, regardez, C'est pas un jeu, c'est une pratique. Moi, il à Hey! Des toilettes automatiques. Puis ça, c'est le local. Lequel des technologies des toilettes auto-portantes? a besoin de monnaie? Change? On va aller ailleurs, C'est Michel qui achète des cochonneries pour pouvoir avoir du change pour aller aux toilettes. Wow! Une grande vignette! Il y a du caca parfait! Mmh. Ok! Et, là, oh. Et là, là là, une chance qu'on a acheté des craquelins! C'est quoi les craquelins qu'on a acheté pour avoir du change? Bon. à Ok, le timer est commencé là-dedans là! Vite, ça va flasher en haut, ça va flasher, on va faire sortir. Dans 5 minutes, la, la lumière elle flash, puis la porte à rouvre. Pis? T'as bien été? Que vous? vous y a il un tapis, non? C'est pas automatique, ok, non. Bye bye! Bon! Bon, je l'inséris ça dans. Mais oui, c'est épique! On est euh, dans la file devant la bouche de la vérité. Où est-ce qu'on va tester si nos enfants disent la vérité ou non une fois pour tous une fois pour tous. C'est la bouche de la vérité. On a mangé du manger. On, On a mangé la bouche bon de cette personne parce que c'est la bouche de la vérité. Oh oui, oui puis oui. je Melo a m'énerver parce qu'on me donnait des bisous. Eh hey, attends la bouche de la vérité c'est une place euh, c'est une espèce de visage là, un visage assiette. Là, mm -hmm. euh, a pas cheveux deux yeux avec des On met la main là Ça La main ça va Mais juste On dit des mensonges Si on dit la vérité qu'est-ce qui arrive Rien Viens, okay. Paul. Regardez-moi! Regardez-moi! Ah, okay, ouais, ouais, ouais. Oui. Dernière journée à Rome. Demain, non. on prend l'avion, on rentre. Les enfants on passe du bon temps, un peu bronzés. On hein. va à la fête de Marie. On va à la fête de Marie? Oui. J'ai très hâte et je travaille depuis le début du voyage sans cadeau. En tout cas, en fait, je regardais pas trop. Arrivée à Venise, là, j'ai vu le cadeau qu'il fallait pour Marie. Mais même là, je voulais qu'elle ait un cadeau parfait. Donc là, je me suis mise à faire un théâtre de petits personnages. Donc, c'est ça que je voulais lui offrir. Ben on marchait sur le bord de l'eau et puis on a vu un, un jongleur qui grimpe sur son échelle devant les autos arrêtées et qui jongle pour elle. Très drôle ça, c'est comme un, un squeegee, mais qui te donne quelque chose, il t'amuse. T'es bon ici? C'est super bon. C'est bon. Bon. Bon. Bon. bon. Ici, on a eu, je pense, un de nos meilleurs lunchs. On s'est assis aux petites places, au Forno Montefort, une belle petite place, très bonne. On reviendra. Ça, c'est la course des enfants au Circus Maximus. Ils vont aller le plus loin qu'ils peuvent pour un popsicle. Ils <rire> sont très courageux. Celle-là, euh, 0.6 km de long, cette affaire-là. Jeanne s'en revient. Nos vainqueurs s'en reviennent, ils ont fait la course au complet, 1.2 km plus. Wow! Laurent! Bravo! Wow! Tu l'as eu, bravo! Je suis impressionné! Je suis vraiment impressionné, bravo toi! Mais Nélo, Alors, tourne au milieu! Oui, oui, tape là-dedans! plus hein? qu'au Tape là-dedans! Hey Nélo, bravo! Au, au Et là là! Corps. Je sais qu'elle était fatiguée. C'est sûr qu'on va en avoir un complet. On va vous trouver quelque chose, vous allez voir. En tout cas, ils veulent tous les papiers course, ça c'est clair. Impossible. À pleine course. Ça, le bâton, c'est de la réglisse. Ouais, vous croyez pas? ça? C'est de la réglisse, hein? Par exemple, le feu de boulot, c'est très bon. Hum! Trop bon! La réglisse, de retour vers l'aéroport. Les toilettes dans le train là c'est dégueu. On fait pipi dans la toilette mais la toilette ça, ça a accès à la dès que ça fait pipi puis caca sur la rail. C'est dégueu. Mais les toilettes du Vésuve c'était le pire. Ça, ça termine cet épisode là sur les toilettes de, de, de l'Italie. Mais <mère> eh?